Bien, il faut comprendre que les visiteurs sur le web se forment une opinion sur votre site en une demi-seconde. C'est très peu de temps pour venir capter l'attention de vos visiteurs. Mais en respectant certaines grandes règles du design web, on peut venir maximiser le rendement de votre site. Donc, tout d'abord, parlons du message. Un visiteur devrait instantanément comprendre la nature de votre produit ou service. Donc, plutôt que d'utiliser un titre générique comme « Bienvenue sur notre site », vous auriez avantage à être très précis dans votre offre et utiliser un titre qui serait par exemple « Création de sites web pour les petites entreprises ». Au niveau du design, les études démontrent qu'un internaute aurait une plus grande confiance envers les compagnies qui ont un site web moderne et élégant. Donc, si votre site a été créé il y a, disons, plus de cinq ans, il serait peut-être temps de penser à le refaire au goût du jour. Enfin, au niveau de l'authenticité, l'utilisation des stocks photos envoie un mauvais message à vos visiteurs. Ça a simplement l'air faux. Mais en utilisant des vraies photos, des vraies vidéos de vous, vous pourrez connecter davantage avec vos visiteurs. Donc, en travaillant progressivement sur ces différents éléments, vous pourrez graduellement améliorer les performances de votre site.